De l'échalote de l'oignon rouge. Bonjour les copains, excusez-moi pour le retard, mais vous me connaissez, hein C'est presque pareil. Mais c'est bien qu'on mm -hmm. se retrouve quand même après la tenue des animalins. Oui, c'est oui, ben bon, bien. Voilà, on coupe comme ça, comme il nous a appris. D'accord. Et, après, et moi, j'ai oublié hein, depuis un an. Ben, je te remonte. Et après, on recoupe dans l'autre sens et ça fait des petits dés de quelques centimètres, de quelques millimètres. D'accord. Comme ça, donc... Euh... Mais les concombres, on les fera en plus gros morceaux pour qu'il y ait du croquant un petit peu. Ah, OK. Nous avons fait les courses quartier des Cévennes. On est allé donc dans une petite supérette de quartier Bon qui est un peu plus chère que effectivement oui, cher, les cher là-bas Non, enfin bon... Et euh, ensuite, on est allé chez un primeur euh, qui est ouvert 7 jours sur 7 euh, de 8 h du matin à 21 h Bon, alors là je prends les concombres qui sont 10 moches, qui n'ont pas la forme de conditionner euh, et tout ça. Ici, j'ai les, les carottes aussi à 40 centimes le kilo. C'est parce qu'elles sont un peu biscornues, un peu bizarres. Euh, donc, ils font des prix. Est-ce qu'on peut mettre en oh, 90% des tomates, c'est pas la saison hein, Résultat des, des courses, on a dépensé 20 euros pour euh, le repas qu'on va faire à 10 personnes. Donc 2 euros par personne. Donc 2 euros par personne et moi comme j'aime bien le vin, j'offre le vin. C'est une bouteille à 5,50 euros. mais C'est moi qui offre. Euh, bon, ce qu'il y c'est quand on cuisine pas cher, il faut, il faut se la donner. Mmh. Bon. <rire> bah, il faut manger là. Hein. Mmh, on est C'est très bon. Oh, il oui. faut reprendre bon. l'effort oui. Ça s'appelle le talent formes. et la modestie. C'est voilà, <rire> ah, surtout la modestie, et on a. Hein. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh.